Départ au libre, comment bien débuter en triathlon Si aujourd'hui, tu n'as pas d'expérience en triathlon ou bien en Ironman ou bien que ton dernier euh, départ de triathlon s'est mal passé, que tu as pris le bouillon, cette vidéo est faite pour toi. Car aujourd'hui, on va voir ensemble quelles tactiques mettre en place pour un départ en triathlon en fonction de ton niveau et de, ton, de tes objectifs. Avec Nicolas de Mon Coach Vélo qui a une grande expérience, du triathlon, on te partagera comment bien te positionner au départ d'une course avec des repères de temps, comment profiter du départ pour faciliter ta mise en route et pourquoi tu dois mettre ton ego de côté pour prendre les bonnes décisions. Et si aujourd'hui, tu as du mal avec la natation, tu peux télécharger gratuitement juste ici ou dans la description ma méthode Crawl 2.0 pour recevoir une série de vidéos sur la technique en crawl. T'es prêt C'est parti Donc on a une autre question de Julien, alors pareil par rapport au, au départ euh, qu'il avait trouvé assez musclé finalement mmh. et, euh, et donc là rien à voir cette fois-ci avec le stress mais plutôt par rapport à... Euh, voilà, il s'est fait bousculer clairement quand il est parti, il a été, euh, il a été au milieu, de, au milieu de, la, de la faune je pense mmh. et du coup euh, voilà il se demande un peu qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour, euh, pour bah, éviter euh, cet écueil à, pour le prochain triathlon alors le départ en triathlon c'est très important parce qu'effectivement il euh, y a beaucoup de triathlètes qui sont sur un niveau serré, donc euh, on nage et comme on est serré, même sans faire exprès, on prend des coups, des coups de main, des coups de jeu, des coups de coude, des coups de pied. Et donc là, euh, il est très important de savoir se placer au départ. Donc c'est un aspect tactique qu'on que, qu ne travaille pas assez, enfin il n'y a pas le travail mais il faut le savoir. dire que selon son niveau, très clairement on va dire entre euh, si vous nagez entre 1 minute et 1 minute 15 ou 100 mètres, vous êtes plutôt dans les premiers, euh, donc vous pouvez vous mettre sur la ligne devant Vous allez partir avec les premiers et c'est parti. Bon, ce n'est pas le cas de Julien, hein, ce n'est pas ouais. le cas de la, la majorité. Je dire, après il y a un niveau... Euh, euh, une 15, une 30 à peu près pour, on va dire, euh, bon moyen, d'accord Ou là, vous pouvez vous mettre, pareil, juste derrière les premiers, parce que les premiers vont partir, vont faire une espèce de vague, vous allez pouvoir en profiter, il n'y a pas encore trop de monde, donc ça ne va pas bastonner. Et je donnerai la, la, la, la technique pour éviter le plus possible quand, quand ça bastonne. Je dirais, à partir du moment où vous nagez plus une 30 au 100 mètres, ouais. en, en, en rythme sur votre, sur votre distance, et que vous fassiez un kilomètre, deux kilomètres, quatre kilomètres, vous avez intérêt à vous mettre derrière, derrière vous laissez passer le, le, le départ de, de, des triathlètes, vous, vous sautez juste derrière comme ça, vous allez bénéficier de la vague, oui, c'est une grosse vague, hein, ça fait un gros bateau là, Donc, vous allez bénéficier de la vague, sans stress parce que bah, vous n'avez pas de monde autour, partout. donc vous prenez à votre rythme et vous allez trouver votre rythme, petit à petit quand le, le paquet va s'allonger, il y aura moins de monde et là vous allez remonter les gens. Voilà, ce n'est pas les deux minutes, une minute que vous allez perdre bien au départ, qui vont peser sur votre course, surtout quand vous êtes au-delà de 1,30 ou 100 mètres, ouais, ça ne joue pas là. Et puis, comme on, comme on le rappelle aussi la dernière fois, l'objectif de sortir la natation, ce pas forcément de sortir le plus vite possible, mais mmh. c'est vraiment de sortir frais pour la suite. Tout donc, tu peux perdre une minute, finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mmh. Donc, par rapport au temps, donc on avait dit, si vous êtes vraiment en dessous des 1,15 de moyenne sur un 100 mètres, mmh. là, vous pouvez vous placer devant parce que voilà, vous êtes un bon nageur et probablement vous allez pouvoir accrocher le peloton de tête et il n'y aura euh, pas de baston ça, ça, ça voilà. très vite ça, ça, ça, ça, ça explose vite voilà. devant vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur votre nage en revanche du coup si vous êtes, si vous êtes plus lent et vous êtes au delà des 1,30, euh, voilà là le truc c'est vraiment de se mettre derrière parce que euh, voilà, vous êtes tranquille et puis ça évite pour toi Julien ou pour, pour ceux qui sont euh, voilà, plus tranquilles de se retrouver dans, dans, cette, dans ce bouillon dans ce Là, bagarre, on, on, perd, on perd facilement plus d'une minute hein, dans, dans, dans la bagarre parce qu'on perd ses lunettes, euh, on s'essouffle, on se bagarre et donc après, la minute, on, on, on la perd ouais, on a perdu dans la et, bagarre euh, et on, on et prend on énormément aussi de aussi sur, le, sur le vélo éventuellement voilà. et sur la course voilà, si on a déjà morflé dès le début d'une euh, épreuve aussi longue. Donc il faut bien se connaître et avoir l'humilité de se dire bon ben bah, voilà, quand je fais mes, mes entraînements, je vois que je suis à une trente euh, ou 100 mètres, un, un petit peu plus. Il vaut mieux que je laisse partir devant, ça sera beaucoup, plus, ouais. beaucoup mieux. Et si on est proche des 1,15, inutile non plus de se mettre peut-être sur la première ligne et peut-être de reculer d'une ligne ou deux, c'est ce que tu disais Il vaut mieux parce que ouais. si je suis en 1,30 que j'essaie de me mettre devant, il y a de grandes chances que je vais me faire marcher dessus par euh, tous les mecs qui sont en moins d'une trente. Et, et quand je dis marcher dessus, c'est euh, sitôt qu'on va se jeter à l'eau, les mecs ils vont passer devant, ils vont pas faire attention, même sans me faire esprit. Il y en a certains, hein, ça se pratique, il faut le dire, hein, en triathlon. Je prends la, le, le pied ou l'épaule du mec qui est devant et je tire. Hein, ouais, sûr. Donc si euh, je suis à la traîne et que je suis au milieu, les mecs ils vont me dégager. Et là, je bois la tasse. Et euh, en plus, euh, ils il, il nagent un... probablement mieux que toi. Donc mmh. à ce moment-là, tu vas te retrouver en une situation où tu ne peux pas lutter. Quoi. Pas tu veux juste voilà. être un, un plot qu'il faut euh, écarter de, du chemin. Exactement. Donc il vaut mieux être humble et partir un peu en, en retrait plutôt que trop devant. Maître mot L'humilité C'est ça. Exactement, oui, l'humilité. tactiquement. Voilà. Oui, mais surtout si tu as apprécié cette vidéo, tu peux appuyer sur le pouce bleu en dessous, tu peux mettre un like et le partager à un maximum de personnes dans ton entourage. Enfin, dis-moi en commentaire s'il t'est déjà arrivé de prendre le bouillon au départ d'un triathlon ou d'un Ironman. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter